Gain, on joue, cap, vini, jou sa, pas gain, chagrin, Pas gagner nan, ciel, la, ni, gros, pour, troubler. Vagin la paix pour tout temps, nobel belle civile qui grand jour, joue glorie, et ça va, qui grand jour savait les marins quand restait ici. va garder figues. Les même qui souvent pas grâce Elle va quand même pour mener dans tes promesses-là. Qui grand jour jou glorie. Et, et, et, et ça va, et... Qui est-ce qui déplace cette bouteille main, là Pas de bouteille là non Merci beaucoup. Mm -mm. Il fait que jour. Nous beaucoup qu'on boire. <laughs> Mesdames, mademoiselles et messieurs, chef de gang Iso, nous a parlé ensemble avec vous là, les en difficulté. Aïe, Iso pas fait lâche. Campé pour bataille, garçon. Mettez pied ou à terre, parce que jazz peuple la, bien campé, code guitare, bien filé, li prêt pour déposer qu'on ou garçon. Pas fait lâche, ouvez corps, mettez corps de yon, n'en pas de cacher l'ombre L'il est le temps pour aller joindre Marie ou anel Joseph Kay Baron. Pas de route pas bois. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nan fouchard, Ouais maman, aïe aïe aïe. Ou qu'on noue les périodes cyclone, et puis des bois qui tombe dans route Et puis un groupe citoyen levé dans le matin, il a coupé bois pour ils sont capables de débarrasser août là. bien aimés, c'est kon ça. Chrétien vivant en kafou, debake dans zone ça. Il y a aucun bon série de bandits kratap kratap kratap kratap kratap kratap Clatac nan pas bandit. Ne vous yon, yon minute pour disparaître sous si faste ça. l'international toute la sainte journée a dit y a besoin faire couloir humanitaire pour aller sauver les gens qui n'ont qu'à manger. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, hier, moon ka vous c'est ce n'est pas couloir humanitaire seulement, son highway humanité. pas ou Foucault qui rentrait la caillou, mesdames, mademoiselles et messieurs, les six dans nan pays d'Aïti, ak divers pays, nan monde l'an. Frère Maxime kapkoutem, depuis l'édit e moun canapé vert, fin levé opération bois calé, côté yo kembe, 14 600 yo passe yo au fil de l'épée. Eh bien, depuis e sa, peuple haïtien dit, pas de ou de pas bois, sans signer qui y yon sel kote n'ap rentre manchette nou, se nan potet bandit. Pas de ou de pas bois. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, hier 28 là, la police nationale commençait à mener opération, et j'en m'abgade là, j'en situation a dérouler, selon information qui rivè joint nou. <laughs> Semaine ça sa kap levè à la, pou dit! Pour dire, village de Dieu a existé, c'est question qu'a posé. Parce que ça qui préparait Antoine Nagomie Pocoel, Maman Petite, Marie Senti. Et frère Maxime Capcoutem, femme expliquez-vous, je n'ai j'en dis, ça prend le fait deux ans, depuis que Moun Matissant est couru qui te caillot. Ou rappelez ou bataille qui t'est pété 1er mai dans l'année 2021. Bataille qui Kotel t'est commencé peuple haïtien, il commencé dans la boule dans fait ça en l'air ensemble avec chef de gang Timacac. Bataille a sauté en l'air et puis il vient glisser descend dans Matissant. mouri moun mouri moun mouri moun mouri moun mouri. Et dernier coup kouk poutouye coucoua c'est le 1er mai. 1er mai, eh bien, chrétien vivant dans matis sans obligé obligé ramasser le paquet, rentrer kafou, pas karete. Ça sa qui sauve. Mais tout ça qui t'a fait là, peuple haïtien, c'est qui ça C'était pour empêcher Jovenel Moïse à l'inaugurer centrale électrique kafoua. Parce que l'éclair. Nèg qui tape touché 12 millions chaque mois pour la dans le pays, ya contre le koupe, c'est monsieur sa yo qui ki gen contrôle gang yo. Yo di hein, eh, eh, Jovenel Moïse pa vin passer pou héros. Jovenel Moïse loupa, kak, l fè sa. nou pa ka kite le ça. Yon non mba ka sorti nan trou du Nord on gros zago comme ça, on gros zotayi comme ça, prend pause, li capable vin bay nèg porte au prince leçon. Prend pause, li capable vin bay nèg cheve ka la loup le son. et mesdames mademoiselles et messieurs ça va passer dans pays d'Haïti journée aujourd'hui Li il à partir de 6 7 juillet vansan l'ouvri dans pays d'Haïti fòmaksyon k'ap koutem la police actuellement là k'ap rassemble un pile policier dit nous pas même rester tonne l'ordre parce que dans situation parce que pour situation n'a vivre là nous gexamine nous la population ensemble avec nous c'est bois calé dans basse gangni dans jour passé la police font attaque depuis là la police fin fait attaque ça monsieur ont senti ça k'a venir pour yo a papiti dit tout c'est la première fois que peuple haïtien gang dans le pays d'Haïti. Après, les y a gang pour le dire. Baz comme vous là. Prends précaution, oui, parce que la ria pas bon. <t> Elle <'eneredith> <t 'en> a crié pour C'est la première fois que peuple haïtien dans le pays d'Haïti. Gang après le gangs dans le téléphone pour le dire, prends précaution dans la rue parce que l'insécurité. Aïe, hey, I love my country. C'est la première fois, peuple haïtien, dans le pays, le gang dans le chef a sorti, il dit mon chef, gardez sous dans non vieux perruque ou passe dans la tête ou parce que la rue n'est pas bon garçon. Actuellement, là, dans le pays d'Haïti, dans diverses zones, nous parlons ensemble avec plusieurs chrétiens vivants. Ils ont dit, j'en peux avant, je ne dis dit comme ça. Et hier, mesdames, mademoiselles et messieurs, bon jeune garçon qui a rentré dans Delma 75. Ils prend une moto sous la rue, Chauffeur moto à dire, hé, <cười> ou qu'on ne au bras, Ou qui Et qui m'en la là, qui chita. C'est qu'aïti, vous, bout, bou l'île, bralé, monsieur, péton, chauffeur moto, a dit, a pas série, ou ri garçon. Et nous, tout, de, oui, y'a braché. C'est nous, tout, de, oui, y'a passé en bas, calé. en série, ou Parce que ça, gande en pas pitié, non? moi, moun, mou yon kan pa manchette, y'a, ouach, ouach, nan d'elle, chrétien vivant. Ouach, ouach, nan moun, d'abandi. Sous, pas, gué, pièce, sous, pas, ka identif, y'o. Mon chè, ou, met, des, moto, ah, oui faut montrer une pièce où d'abord, eh bien, Papa Haïtien, élément qui était derrière chauffeur moto moto, il montrer le pièce. Et puis, quand il y a là, chauffeur moto a accepté pour rentrer dans Delma 75. C'est pour me dire, bois-calé qui est dans le pays d'Haïti, ce n'est pas n'importe si bois qui Papa Haïtien. Et actuellement, le chef de gang ISO en faiblesse. Monsieur Yon panique. Parce que si yon ka après l'autre pour dire, faites attention, papa, parce que Et sécurité a fonde. Nous pas pouvons pas marcher comme ça. Et frère, c'est ça bien aimé. regardez qui sa ki passe dans le début. Nan, si, nan jour là Population mettez ensemble avec la police. Yon seni bandi. Donc, faim axum koutem depuis les moun canapé vert fin bay bois calé et bien ça qui pral passé nan base iso moun pa ka rentrer parce que la police campé devant yo pas capable passer pour rentrer dans village pas de recette qui e fait et ou capable rappeler ou les que mini justice L'éclat de l'île de là, l'éclat était village déjà. Bloqué, le te bloke village, comment ça te fait si la pli mal? Comment ça te fait iso mal? Mais je ne encore une fois, la police kapé devant votre village là. Chayo Population en kapa manchette li bien file. Ou ap rentre. <coughs> ou ap kembo. Ou ap soti. Yo ap kinbo, on sel rentré on s'est sauté donc en ce se sens frère et so bien-aimés gang yo panike. Ge en pile rumeurs cap courir fait comprendre chef de gang iso dans opération la police te fait 28 là L'état a même bran li, ta bal. li pap vive pas santé actuellement c'est vrai que nous connais bandits yo yo ge pile en pile ruse et qui est qui t'a brailler débloquer village c'était le premier mini -jout, À l'époque, l'école était bloquée. Mais actuellement, là, papa Issien, ça a passé dans le pays d'Haïti. Ariel Wai, dans l'opération bois Ariel pas ka ouvri bouche li, André Michel pas ka ouvri bouche li, Nenel Kasi pas ka ouvri bouche li, Dimitri Vop pas ka ouvri bouche li, Boulos pas ka ouvri bouche li, aucun politicien, aucun oligarque corrompu pas ka ouvri bouche yo parce que sa situation est là, de pou pencher et la population ap toufoure bouakale de yéou. Li pa nan Donc, c'est peut-être ça, matin en la peuple haïtien, Monsieur Sayo qui toujours a ouvri koyo. Dit mais qui est yoé hein? Mais qui est yoé Mais qui Sayo qu'a fait Mais qui j'ai au touye moun Mais qui j'ai au ka Journée aujourd'hui Jodia, c'est pour ils ont mettre de d'ailleurs. Ils ont mettre de yon garçon parce que population déjà disponible à nous. Jazz la bien campé. Quand guita nous bien filé, nan vi dépose compas sou. Oh yes. Nan dépose compas sourd, ou garçon. On mette, mette corde, de Parait tout cor. Paret tout cor. Paret, paret on côté. Si Parce que, pour quand si t'es femme en qui tombe, c'est triste, papa, ici. Si moun n'a pas quand même en fait li par kon, rien dans sa kap passe. Et puis bus ça passe, nous dois choisir à l'examen, nous rrrr, rrr, nous vide balles. Femme sept mouri, si moun mouri, jeune garçon mourit, grand moun mouri. Pour j'en ja nous puissant, pour j'en ja nous fort. ne Jodia, pas, c'est pour nous mettre comme nous dehors. Sot si venu une population, Sot si nous envie nous, ouais, nous, envie danser ensemble. Population envie fort assis garçon. Et nous ka atis. Ou pôkou atis mafia. Si atis mafia, c'est pour sortir, vin danser devant jazz peuple là. Gita nous bon. Gita nous bon, nous file. Nous, go, gita nous bien filé, Nous gon gita ou wash maman. Ay, ay, ay, mon y bon Dieu. Population, kamete nan bon bolou, Yo ka fous danser, yo ka atis. non, il est temps pour aller jouer une Marie ou chef de gang Iso. faut aller jouer une Marie ou Anel. Anel te dit, Anel te dit, Iso, c'est une femme. A chaque fois, il y a une femme qui vient à pour piéger. le ne prend pas une femme et le garçon le prend. Iso, c'est une femme Anel. Et nous ne pouvons pas toujours regarder, nous ne pouvons pas toujours, nous ne pouvons pas toujours faire ça. hein? doit pouvons toujours peinturer? C'est une femme Anel, oui. Ni l'élite pour aller jouer mari ou. Et pour aller jouer mari ou, pas faire lâche. Sorti, viens parler avec population. Sorti, viens parler avec population. population. Selgrin conseil m'gaba ou, mais en vont tomber. Pas oublier. Moun qui tape yo. A fond vie voice qui te là Et bien, a vais ni n'a Marie. faire vais là. Mais pour s'en faire si vous payé qui frappe par l'épée périra par l'épée donc kas, à gens ceinture, si e gens pour Jean situation abde ou là pour la population en motiver, m'paka pas caché dire population en gon bagaille la police nationale ou pas besoin peur nous camper derrière ou devant jazz la chante, nous même nous derrière mettre corde guitare ou pas besoin gaspiller vocal parce que chorale la bon Lo a gade Jean Manchette, yon ap Non, bois calé à belle, peuple Eh, hey, bois peuple la bien filé, li long, li large, li gros, li red, li bien calé, nou ge quest <laughs> Oh, qui ça nous manque? Ban nous côté la police pour nous crever vacabon. Et bagay la fait coup tête, peuple haïtien, ici. tête la fait. Est-ce qu'on t'en des samedi ou là? Bois peuple là, bien filé, li long, li large, li raide, li bien calé, et nous guéman, ben nous côté pour nous crever vacabon. En senti d'une capable. En gué force pour nous faire ça. Parce que nous souffrons trop. Nous souffrons trop. Dans divers quartiers peu pas ici. L'on passe, on a regardé comment on a mes manchettes, Manchette, manchettes a souhaité. Nous de mettre bois sous vacabon. Nous envie faire bois rouge. Ou qu'on nous laisse sans fait commencer à tomber le rose. Mm -hmm. Donc, bois peuple habillé, filé, les Li long, li large, li gros, li red, li bien calés. Nous gè bon, nous pas faibli. C'est wach wach, wach wach. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qui gè pour passer dans le pays d'Haïti, Maman petite m'a Senti. Parce que, après bandit au film tombé, g'on série de gros mafias dans le pays ça. Moun ou pas ta pensée. Y'on série de boss gang. Prends le bon bagage qui a dans le pays d'Haïti. L'international qui est pour le mettre demain dans la tête, l'a demandé. est-ce que c'est ça, Kaïtien? Ou à ça qui t'est passé 1804 là? Ça, la France t'est prendre dans le pays d'Haïti ralé crayon marqué peuple haïtien jodi a c'est 29 avril 2023 c'est fou qu'on dou ça. ça ça pou passer dans pays d'haïti da les états-unis d'amérique première puissance mondiale dans l'amérique pou mettre des en tête li dit le poko kon haïtien parce que moi-même moi me connais les layon haïtien décide font bagay les yon groupe haïtien décide font bagay la gagne, qui kakampil. Le nou deside mette bouakale nan de vakabon. Et gonjom, manchette la tombe. rash. Arele al si pepa pe isye. Ha ha ha ha Eh, ha ha. al si isye. Manchette la tombe. rach. Ha <laughs> e, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est pas pour sans raison. mouete te dit hier. Veillez jeune femme. Kap kriye nan entèment citoyen paisible maladie touye. Parce que actuellement la, gon paket de jen femmes qui gen problem. Bon pfogad, bon mou kay chef de gang nan. nan. Aye kay chef de gang iso. qui passe la koua, la koua blanche. <laughs> Messie yon gen la al priye, pepa isien. Yon al <laughs> Messie yon al priye, yon al priye, yon al Waouh, gade la koua. La toujours ge soldat. Mais la koua, papa ici. Ne paniqué, panike. Ne ge problem. Mais sa ki boakale. Mais sa ki peuple haïtien. Parce que papa ici, m'a toujours dit, nation nouan, se yon nation sans unique. Et bouakale ki leve pa page camper, La prête red red red red red. Sous tout territoire pour jusqu'à ce qu'on en fin de racine bandit. Et posez-vous. L'en fin de racine bandit, une série de neigs dans le pays d'Haïti, qui prennent de des militaire, Et jusqu'à présent, peu pas ou capable, malgré population qui réveillait, population qui sortit dans le coquille, femme ou garçon à manchette dans le à bousquer bandit ensemble avec la police. Le dirigeant a intervention militaire. population ap li Yon pa jom di wai Mais continue à demander intervention. Intervention pour faire qui ça Intervention ça. C'est pour yon kapab capable de sécuriser tête. C'est pour que yo capable de faire élection, piquer, coller. Donc, Lem di ou dans pays d'Haïti. Canada, les États-Unis, la France, Ko groupe, Binu. Yo ge pou yo levon maté pe parisye pou yo floup pou yo kouri. Parce que yo apote sa trop chou pou yo. Nou sakte pasé 1804 la. Sak te pasé nan bataille de 20er. Poko chamayen de sakap vini la. Ou kap poko comprendre, Ou penser anse mbiti. Mais mwen loin. Après assassinat Jovenel Moïse. Sak pase nan pays, Sak ge pou pase nan peyi sa. Se pa yon ti koze piti. Pour chanek yo met ensemble, yon sacrifié Jovenel Moïse, et pour algon bouakap kale, nan mitan oligak korompu Pour algon bouakap souente, nan mitan oligak korompu peuple haïtien. Marke sa, oligak korompu, yon pou kembe lot, ou des de qui eklate seve lot là. Non la ripote au presse ou ge pou ap mache ou ap gade ko ki pa Pabliye le moun rouge. Il prend soleil, il mou il vin doubler. Mais ti sans sale sa yo. fan elimine ou avant. Pral gen discussion, pral gen lobo, pral gen zinc, pral pete. Non mi tan oligak yo. Parce que Jovenel Moïse le ou la façon c'est que non l... Hum, Son, pas coulé en vain. Et Jovenel Moïse, papa ici, hum, m'capab dit, j'en situation, y'a poussé à moi qu'à vini. matra les crayons marqués. Jovenel Moïse, te une mission, pour le t'aimouri comme ça dans le pays d'Haïti. Parce que, depuis 1804, après au fin de tout papa nation, gai un petit si groupe neg qui prend pays en otage Eh bien pendant dernier moment mayo la papa haïtien c'est moment délivrance pays d'haïti veye femmes qui viennent crier nan enterrement parce que pral gen garçon k'a tomber pas si pas veye yo qui viennent pre crise nan enterrement grand papa ou, ou maman tout qui fin grand moun pour ki po c'est pour neg yo c'est pour chef de gang yo yo pral crier ki ki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 Mm -hmm. Aïmano, ok. Wow, pas de problème, belle si bébé. Continue à écrire nos maris ou soul <laughs> Mat font tatou, font tatou, mettez RIP. Font tatou, mettez reposer en paix. Parce que place messieurs, ça est déjà fait déjà dans le cimetière. ou on est à préparer, de préparer la son bon di calé, pa bliye retire coque là. Retire coque là papa, c'est extrêmement important. Royer l'en bas pour le sang coque. Continuer fait à tout. Donc là que nou gon moun mouri, veiller veye. Fòn veye j'en femme yo, parce que yo, y'a tout le pou yop yo, vin crier. Yopaka, pa al ka ali actuellement là nan village parce que gens population en campé. que, se bien aimé gon bois calé nan presque au qui pa Et boakale, ou regarde bois, bois blanche devant, De vous de pas sobre, De vous pas sobre. Donc nous y je jeune femme, pas un problème. Continue, continue à attendre mais vous gain ou on mettez, reposer en paix, reposer, oublie mettez ça faut le faire, mettez sous. <laughs> Alors très avec Donc actuellement là ils ont choqué, ils ont sou. Tension, des problèmes en dedans village. À la tracade, pour la été dans le pays. bataille dis dit union pour nous dis nations unies dis la france dis canada yo met gouye yo gouye yo gouye jusqu'à ce que rien fait au mal si eux veulent force ville occupée pays d'haïti pour y'en énième fois, après yon fin d'être huile dans est à ça, ensemble avec pile oligarchieux. Yo. Malgré y'en occupé l'actuellement là, ensemble avec co-groupe, ensemble avec binu, ensemble avec USAID, avec diverses lotes ONG qui pas traînent nous plus toujours dans la pauvreté. Hm. <laughs> y'en a pour mode et doit être poussio. Quittez-nous fait affaire nous. Nou, Parce que ça qu'a passé là, ça c'est joie qui pour peuple haïtien réveillé. Ça c'est joie qui rivé pour détruire toute force fait noyau. Ça c'est joie qui rivé pour que nous passer sous tout monde qui a nous misait. Pièce de moun pape vinn forcer soleil la coucher en ventel. Et sous pense qu'a fait soleil la coucher en ventel. Posez ou bois a passé sous qui tiennent correspond ensemble avec grand yo, avec monsieur grand Trouillot qui pas suspend sous cet outil sa pays à gagné comme yo dit yo gen grand trou yo se grand pas de problème eh bien bois calé range corps ouvert corps paraît tout corps vinn bois saison sa se ça ça c'est saison peuple haïtien c'est se pas saison politicien c'est se pas saison homme d'affaires c'est pas saison politique, mais ça c'est se saison pour peuple haïtien, Mettez insécurité sous bandit, Mettez insécurité sous monde qui a passé nos mises. Mettez insécurité sous monde qui volait l'argent, nous, qui a brancé ensemble avec nous. Mettez insécurité sous monde qui finit boiter toute l'argent, nous, investi dans l'autre pays. Et tandis qu'elle a besoin de soins santé, Les petites nous, nous besoin à l'école, n'a pas qu'à aller moment ça c'est moment peuple haïtien une série des démons peuple haïtien c'est pas prier prier pour yon mais c'est manchet ou prend c'est parti ou parti de yel bravo peuple haïtien parce que depuis bien longtemps m'a fait nous connaît. c'est pas prier ou prier pour lougaou mais c'est manchette ou filet et puis ou débarquer sur lougaou boua c'est pas pour date y a passé nous dans bêtises y a dit nous y a capacité la police Tant en temps ou tendez gon l'argent qu'a décaissé. De, de temps en temps ou tendez g aide qui joindre la police. La police pas jamais sorti là pour rivé là. La. la police toujours reste avec, yon la police ambassade. Eh bien journée dit, à mais bois calé. Ou à nous pas faire violence. Qui violence nous fait? qui violence nous fait, conseils papa, ou abgadé petite fille, on 12 13 douze, treize ans, pour un paquet de graines sales rentrer la caillou, avec un zam libra quel botet tout le couche petit petite oua. Entre la vie, ensemble avec, ça y'a faire, sans décider. Et des fois, papa, ici, que des mounes qui tellement prend pression, le fait Après ça, yo un mette mettez sous lit qui est-ce qui est violent? Qui est-ce qui est violent? Les ont que ke mon jeune dit fi, yo couché devant, yon coucher le derrière. On vient sans ou pas rien encore, diverses passer sous maladie encore. À la fin qui sont le faire c'est pas nous tête oui. Papa ici son peuple qui gagne pile courage pour le supporter. Son peuple qui gagne pile courage pour le supporter parce que gen côté dans le monde, gen des pays pour quantité bagaille, peuple en subi. Gen des nations pas tap -jou pas prendre. Journée jodi pas pa gen pièces pays, amis. Pa gen pièces communauté internationale k'a vinn forcer soleil la coucher avant l'aile. Parce que nan kafou nou rive là, c'est moment pour que nous dégager kolè nous. C'est le moment pour nous dégager frustration. C'est le moment pour nous mettre bois calé dans des nègres. Plus de 20 ans, le groupe BINU, ISAID, passé par les États-Unis, la France, le Canada, a brencé dans le pays d'Haïti. Mission soumission. Mission sous soumission dans des nous. Pas jamais de justice. Pas jamais État de droit. Droit ne va jamais vraiment. Pas jamais de sécurité dans le pays d'Haïti. Mission yon yo pe pa yo peut yo pas ici, c'est déstabiliser Mais pour yon faire ça Bon série de nègres n'a voté c'est eux même qui choule Eh bien, journée jodi ya Nap commence à monter Parce que immédiatement Ou commence à prendre met bandit mettre bandit yon commence à paniquer n'a passe à prendre bandit Pour finir sous le C'est toute la 5 journée de mission Que Vila l'année, gade dernièrement là, pendant binu là, non quoi groupe. Qui compte ambassade américaine papa isien, la sous tabac. Qui compte Jovenel Moïse rete, la les re 5. Pou yon entrer en kayon président, monsieur, pour yon pay 12 balles pou yon, pali bal, pou yon ni comme ça. Se tannè yon pas gagné qui fait yon pas de blendel, yon chak, yon bouel yon disparaître li dans la nature. Et puis nous penser ça prête comme ça. Nous penser n'a pas stoppé sa cabvina. La? C'est <laughs> justice pour aït si oui qu'a fait. C'est aït si cap nettoyé oui Papa Ici et moi même moi dis ou n'en joue cabviniola ça qui prend passer c'est que ke... grosse série des mounes qui derrière insécurité ah grosse série des mounes qui derrière instabilité à Papa Ici moun sa yo. C'est eux-mêmes qui praleront les âmes à fond de tête l'autre. Parce que pape gébandit pour accomplir mission à Pouyo. Et chef de gang, tima kak ou a tombé. Tima kak, c'est pas yo Makak piti. Yo ou a yo dil tima kak. Pi form ici était en C'est pi pitil qui te sous terre. Tima kak, gon série de boss papa ici. moun ou ta jambe Parce que si tima kak kak en pépoule Eric Jean-Baptiste. Frère bien-aimé, metto sous mon nom. Metto sous mon nom. Et les singes macaques blessés, frère bien-aimé, ils ont débarqué dans le village ensemble avec ces Chef de gang si a pli, contacté divers gros médecins en pays. C'est pas des médecin ou wow, non. Ou même ou cap, ou capa, capable de joindre santé. Mais bandit, ou a soin de santé. Ils ont contacté. Gououou médecin pou vin soin ti makak. Le ou vin soin ti makak pe pa isye. Nan situation misye médecin dit monsieur di misye pa pchapé. Kit yon retire sa kandal nan. Kit yon kit monsieur misye pap L'autre Lot chef neve parce que. monsieur qui était ensemble avec ti makak. a trahi li vide bal son paquet Ti makak pa mouri pou kol li ale ensemble avec divers soldats. <laughs> eh, c'est parti quoi c'est pitié, nous m'abdou là Autant de dossiers et sécurité dans le pays d'Haïti. C'est parti avec pitié, ou wow, autre wow, idée. Acheter, manger tout, filer, manger tout. Faire, manger tout, souhaiter que me ou kale red Pa ki pas quitter de le dessin. Que je seulement. Quand on joue un tout de evakabon. calé dans nous souffrir trop, nous redi trop. Ou ge famille ou qui à l'étranger, les malades, c'est nos pays d'haïti ils a débarqué pour venir là on souffre, pas capables, pour ça insécurité. Yo ont traumatisé nous, ils ont mettez nous nos situation pour nous accepter à ak toute bêtise ont moment arrivé, filet chèque nous, grosse de têtes ka mal pensé dans le a Tête sa yo, faut nous retirer, on met ton côté, papa Issien. Et puis, il a fait pou pour la tête. Il a aimé santé trop. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, hier, faut que moi dise, moun monde débarqué, Foucha. Mon cher, je ne di Gonchon, moi, mets garçon garçons à terre. Son <laughs> e e mentir, papa, bois à ça. Qui est souillé Qui est souillé pour papa, bois à ça? salle J'ai l'impression que quand tu es yo tu ne peux pas ici aller, mais je vais regarder les yo Messieurs, c'est sous tête pied, tu marches pour arriver à la salle. Parce que c'est impossible. Population, c'est sous point de pied marché. Et y a soit un pile cartouche tiré qu'à feuille pendant population elle-même la batte de, de Bandi ont neve. Bandi ont ge des problèmes, yo chaud qu'ils Les que nous avons frères et sœurs bien-aimés, grosserie de bandits, qui sorti dans la fenêtre. bien. faut ta vidéo. Mais malheureusement, m'pap ka peux mettre là. Gon seri de bandi kap soti nan fenet. Parce que gon moun ki getan pas sec rentre. Bandi sa ou kap soti nan fenet la. Et puis yon vole. Yon pa même getan vole, même peu pa Parce que. Boate tout kalan le. La prétende nek. Nek yon descend sou boit. Tchap. <laughs> nek yon descend sou boit. Yap. Et puis boit morde bagay la. Mmm. Est-ce qu'on comprend? Non. <laughs> Papa, ici, non. Va nous faire Coral la chanter. Hein? <laughs> Bouakale, ça, trop bon. Alléluia. La mm prochaine -hmm. Yo connais Not my yo. Not yo. Not my Not my Not my Not my Not my Not my Not my Jus la bon papa ici, Jus la bon ki a fait, ki a fait papa ici. n'a manche nan dada yo. Donc l'am dous sak passé dans foucha, mais seize à papa ici. c'est pas un petit cause qui petit. Bandi of sorti en l'air, yo descendent sous bois et puis bois tout prend yo. Mm. Depuis que lève avez pris ici, chaque nec tout bon monde s'en fout. Allez Allez Allez Allez, mon choc Hein Vous avez tous les gens qui tellement bien calé. Ce n'est pas grave, fon prie, fon prie prie, non Faut nous prier, faut prier, pour C'est le moment pour nous la prier, à la ici, nous ne pouvons pas prier. Vous avez été fait mes jours, non Non, pas fait mes jours. Il est un jour calé. Garde à gauche, garde à droite. Non, non. Vous avez pris ensemble avec vous. Seigneur, mets-moi Seigneur, moi. Seigneur, mets-moi en Bénis, mon chèque. Seigneur, Ou voulez m'abstraire vers. Quand on bandit, que je le devant, que je le derrière, n'importe qui me voit. Pour le couper, viande. Pour le couper, zoo. Pour le, zo, le, so, le gailler, caca, bandit. <mé> <mé> Seigneur, même en moi. M'obligez, gagner. Jésus <mé> te dit, m'acheter <mé> Je dis assez pour me gagner. Exercez poignette. moi. Exercez doigts moi. Exercez intelligence moi. Exercez intelligence moi. Servis avec manchette, moi. Servis avec manchette moi. Pour couper viande. Pour couper os. Pour couper, couper, so. couper moelle. Pour gayer kaka, Bonti. Gaye kaka Bonti. Amen. Amen. Amen. Amen Alléluia. Donc, prier ça est important pour nous connaître le papa ici. Hmm. Très, très important. Dans le jour passé, c'était différent dans le diable. Non, non, non. Nous nous dit nous avons nous nous nous nous nous nous en bas, il y a Satan, en bas, il y a l'insécurité Non, nous ne pouvons pas, nous pas prier pour l'insécurité qu Parce que avenir au pays pas dépend de bons chrétiens, mais il dépend de bons citoyens. Pour la prier en paix, Eh bien faut que vous rempliez des voix en tant que citoyen. Ou voulez prêcher l'évangile, faut remplir des voix en tant que citoyen. Pas de question le sang de Jésus bi ou tel côté. Et bou choukfel, me kounya la, l'op remanche tout, ou de son, nan bas gang yon, ou di le son de pour pou bouakale, le sa, kade nous, kade. Wa security a, li fe bak, li pete se fosfe noua ou pousse la le. Le wap di, en pied me satan, e bou kapen l'egliza, wa pli, pli, pli, pe mi se pte ya wap frape, me l'op tout. Moune qui empêche au vive, moun qui empêche l'aise parce que ou se piti de bon dieu fasse ou l'aise Si m se toi, m son princes, fasse malaise, alèze. malaise, m'paka alèze, m pa mise. Si ou se petit toi, ou son princes, Ou pas ka passer passe mise, ou pa sortir là, soti la, ou pa ka là. On Ou pa ke d'bandi, a bon problème. Même dans le ciel, la gueule Et peuple haïtien capable de rappeler nous, à chaque fois, peuple Israël d'après la bataille, l'âme, bon Dieu, était toujours capable Se de s'en faire avec vous. C'est pas pour sans raison. Dans le ciel, la gueule Si elle le ciel, la gueule l'âme, eh bien, moi-même, je vais me faire un peu de l'âme, je vais me pour me correspondre ensemble un mauvais esprit dans tout sens mauvais esprit qui empêchait m'apprendre mauvais esprit qui empêchait m'sauti, mauvais esprit qui empêchait m'enjoy mauvais esprit qui empêchait me la vie m'pa camper l'église pour m'faire en baptême m'sac. non non non c'est mon chèque même prend m'descendre dans le village de Dieu et puis en baptême satan mais moi en baptême ça mais moi en baptême ça mais moi en baptême ça mais moi en baptême fait comme ça m'a dit le sang de Jessibiu pendant m'a descendre mon chèque là et puis moi le sang voler Oh là là, haïtien Issien. là, c'est le moment pour nous le temps de l'évangile là. Mais nous sommes parce que nous avons un gros combat pour nous faire. Combat pitié Et Papa Issien, nous sommes devant nous. Nous avons pas de de tout. Nous avons besoin de parole pour l'esprit. Nous avons nou besoin d'exercer pour nous tout. Donc, nous avons besoin de paroles pour qui nous. Pour encourager nous. Pour nous force. Pour nous descendre. Non, a une Et finalement l'église la vigne pourri tout dernièrement là n'a pas appelé nou mm. hein. nous pas prendre ça loin n'a prendre tout près nous avons des fédérations de monde fédération qui dans l'église des responsables des fidèles là dans la rue pour y faire manifestation contre président. Est le président côté aujourd'hui côté pasteur côté pasteur là moi chèque li nan mwen lui côté côté pasteur ça Mou patande yon pleye pour insécurité non insécurité sécurité a gile rejoude. et papa yi se, fan ba moun zanou brakale tout. Depi se yon mounoun ton de nan jou pase yon, ki ta manifestè pou insécurité sécurité, jounen jodzi yon pa kon n'kote yon fe. Fan chèche yo fan mouske yon, fan moutre yon se kwan l'in sécurité. Yon gile nan insécurité même meme jonsenme avec bandi yon, parce que gade, mende CPJ, marepe France Col, gwa responsable l'Église Episcopal, Diverses lot pe en cavale, messieurs sa yo qui t'a financé iso, qui t'a financé gang nan pays d'Haïti, et c'est yo même papa ici qui était nan la ou, qui t'a manifesté contre l'insécurité. Joune dit à fraise se bien aimé, c'est gang sous toute forme, cap di lot, mouche, loi prend la ria fait attention, oui, parce que l'insécurité a forte. Est-ce qu'on comprenne? Journée gens, il y a une série de prêtres en dans l'Église épiscopale. Les hommes sorti, l'autre a dit faites attention, oui, parce que vous calé dans la rue à mon, mon père. Effectivement, il participe dans tout. Il là. Effectivement. Le fait que vous a dans la rue à pour dire au pavé ou président, yo déjà participé ouais, même, tu es là-dedans, tu qui là-dedans, tu es là dans tu es tout Donc. Euh, amen, Amen, parce que nous sommes dans le rapport, nous sommes sous même table hein chita. En avec mes sénés, mettez-vous, nous dans l'évangile. Que personne ne vienne me dire que hmm? l'église est un lieu de paix, un lieu de repos, etc. Je ne dis pas de jambes bâti l'église pour être un lieu de repos. Jésus dit, j'ai bâti mon église pour mm -hmm. montrer au pape bien repos. Il dit, elle est porte du séjour des morts, ne prévaudons point contre elle. Diamen, mm oui, diamen. -hmm. Ce pas fort moi, si la Bible. Mm -hmm. Son grâce, bon Dieu, ferme. Le séjour des morts, toujours j'abgoumé contre l'église. Hein? Les portes du séjour des morts par privé vaincre l'église. C'est un imbécile qui vous dit Bible la Bible s'est Amen. Zame Alléluia. qui kijan, Zame pour Bible n'est pas qu'à tuer, on m'a oh. rejoint. Vous allez dans l'église baptiste qui est en de la réunion, vous avez de la diac. La Bible est en pas de Bible Hein? Amen. Sa Bible a fait ça. Hein? Amen. Amen. Le pour les imbéciles fait même boucher dans les affaires de l'évangile. Amen. Alléluia. Et n'a pas dit tout chrétien sincère. Il y a des vomissements au Mumbai c'est pour boucher on va passer côté. Amen. Pour me dis moi Bible c'est ça moi. Mon pasteur qui dit moi même pas besoin manchette, j'ai la Bible. Est vrai <laughs> Est vrai qui bon? <laughs> ou pas besoin manchette ou est vrai Malgré tant de larmes Israël, peuple Israël, peuple Israël, c'est peuple bon Dieu, te gènes larmes oui. Il n'y a la bataille avec Phyllis un soldat oui. Il Il pas de Bible il pas Il commandements alors il pour y aller bataille. Il prend la vie de Jéricho. C'est pas 10 commandements. Il est qu'un oui. Mais pour passer. C'est absurde ça. C'est absurde. Bible a fait avec feuille papier. Amen. Et là un homme nous avec un Bible dans main. Et puis il fout en calotte. Vous mettre bien cinq Bible. Quoi peut calotua? Amen, amen. C'est Bible qui dim, c'est Bible qui dim. D'après la loi de Dieu, les Kibembo y ont rachant devant la loi de Dieu Kibemunisa rachant dans devant tout. Amen, amen. Et c'est ça que oui. justice. Amen. Par exemple, nous avons parler parlé de justice pour le président Jovenel. Détrompez-vous. Quel que soit ça, il n'y a, a, a pas de justice pour le président Jovenel. Oui déjà. Il y, y a une bon justice pour qu'elle joue justice. <rire> Amen. Si vous Si jouez pas de <rire> président Jovenel, justice, comment <rire> l'avez-vous joué <rire> <rire> <rire> <J 'y a. rire> Pour te bal justice depuis les hauts table des négros là, faut oui. des trois ministres dans le gouvernement te lever pour défendre. Toutes ces volées, toutes ces volées, toutes ces volées, oui, toutes ces volées. Je n'ai à tout le pays à la et puis, regarde, regarde ça Yo, un à a, tout. Parce, qui frappe par a passé. Il par y a plein de parce que qui frappera l'épée, périra par l'épée. Les crimes étaient impunis, l'Anatolie loin de nous, et qui ça qui prend le passé? Fok tout moun ki te à nan crime nan Yo mouri Pour que cette vengeance là Capable de faire. donc Donc pas ici Comme la justice nan pays d'Haïti, Son la justice pour well, Son la justice ka se fait sa Se même moun kap à y'a Qui gèye La justice la nan de plamèl Eh bien jounen jodi a pas ici population en machet, li bois calé parce que pour Haïti changer, faut que c'est vengeance l'enferme. <rire> Les crimes étaient impunis. Amen, Alléluia. Mes amis, continuez à des messages là. Côté directeur me... général, yo, ça a été dit mm. C'est celle-là qui peut venez à parler dans tous côté. Moi-même, je es suis well parce qu'elle a attaqué des mouns avec virilité, avec virulence. Il n'y a pas de monde qui est en train seul, il seul. La Bible dit malheur à celui qui est seul. Si je suis le jour, je ne pas pasteur pas de pas de c'est me pas l'Évangile, pas de prêcher prêcher à et eh bien ça, ça fait là. Je ah. bah ne suis pas un race, nous ne sommes pas petits, maman, m papa, nous ne sommes pas un race. Nous sommes là. Est-ce que je suis un peu nou pour nous bâtir l'argent Non. Oh. Est-ce que je suis nou pour nous bâtir l'argent ah. Mais ce n'est pas qu'un bel évangile pour nous. Pas dit amen pour nous. Partagez la vidéo pour que joindre message là. Nous ne sommes pas égoïstes. Partagez parce que c'est bois calélier. mettez pour nous pas. Alléluia. La Bible dit que l'ouvrier est digne de son salaire. Paul te refusé salaire ça. Et je prends sur l'île, je dis que je refuse salaire ça. Et je ne pas permettre de nous prendre payer parce que nous avons besoin de l'agence. Nous avons besoin de l'agence. Eh bien, je dis nous. L'Église, c'est toujours une mm -hmm. armée. Mettez-vous ça Une oui. Comment on armée a fait vivre en paix Il hein? y un homme qui est entré dans l'armée et puis il voulait vivre en paix. Qui côté Un bon samedi matin, il est pour aller dans la guerre pendant la préparer pour aller la <coughs> dans l'armée. Ça, vous le faites mm. Au bon dimanche matin, la préparer pour l'église son soldat lié non dans l'armée, il y aurait l'él, bon ça pour le faire. Amen. Oh oh. Ouais. Bible a dit nous c'est des soldats. Ouais. Et Bible a dit pas un soldat qui embarrasser avec, qui fait faire la vie, s'il veut faire plaisir à monde qui en enroulé. Nous ne pas des soldats pour nous tirer coup de couteau. Pour nous tirer des balles, nous sommes des soldats pour nous gouverner avec Satan le diable. Amen. Le pasteur dit, oh oui, euh, euh, euh, nous n'avons pas arrêté pour nous gouverner contre Satan. Si ce n'est pas contre Satan, nous gouverner contre qui nous gouverner? Oui. Nous avons dit, nous prenons machette manchette, nous sommes contre Satan, oui, nous gouverner oui. Parce que les avons bandit qui là, qui est bandit qui entre là? Ce n'est pas Satan qui mène elle? Oui. Fait, nous me dit, nous, nous avons commencé à expliquer nos processus, là, chaque temps, nous avons continué pour nous faire des ticales, nous avons continué à venir. En pile, nous avons vu que la ville sous la terre, aujourd'hui, il n'y pas des hommes. Regardez pour vous, toutes les bandits dans le pays d'Haïti, de c'est des jeunes, presque à peu près même âge. Ce sont de belles générations, nous avons eu des gens. pas que tout le monde qui est dans le gouvernement, c'est des démorés. Vous pensez pour un homme qui sénateur, mais son Bible acheté et puis l'Isom 51? Menti! pas Exact, il y a le premier citron! Il a dit de pas pasteur! Il vous le pas C'est des jeunes, presque à peu près même âge! Son sont une belle génération, nous de gens qui sont dans le gouvernement là, c'est des démons, Pensez vous pensez-vous qu'un homme est sénateur, mais son si une Bible acheté et 51 Non C'est un bac, à, où y, oui. y a une quantité de monde pour par année, oui. même là, si on organisé carnaval, il pas toujours un groupe de monde qui vous mourir oui. Effectivement Vous n'y pas toujours un massacre fait dans le monde ou un démon, bon, petite bon, anecdote, il y a un homme qui est entré dans le satanisme. Des mots en bali, bal la jambe à tout ça de besoin. Mais no elle, pas, <rire> Moi, nous, il y a une condition, le fait avec elle, c'est pour ne pas me fâcher. Est-ce que avez là Moi, nous, qui bel l'évangile là, pour nous. nous ne pouvons pas l'évangile faut partager l'évangile là, pour l'autre qui faut partager l'évangile là, mes amis. Il y a une no condition, fait 10 conditions avec elle. Dixième e mm -hmm. c'est pour pas je me Comment un homme qu'a en bas mais Satan pour pas je me fâcher mm -hmm. C'est lui qui fait mon fâcher non Est-ce que c'est pas lui qui fait mon fâcher Mais mm -hmm. ah, ben, comment vous pas fâche, ya? on peut pas fâcher hein Bonjour monsieur grand petit contact papa le monsieur fâché le neveu le mauvais Satan dit du contact parce que ou a deux bagages qui va le là soit ou mourir ou bien fou Je suis tombé dans une négociation avec Satan. Satan dit, bon, pour ne pas foutre, pour ne pas mourir, il y a 200 personnes avant moi ça a fini. Je suis obligé chercher 200 personnes pour le diable. Où est Pélé? Qui est-ce qui fait le fâché? <rire> <rire> <De> <rire> pour entrer ou prendre. Ou à le <rire> eh, des comportements en série de personnes dans le monde. Si ce n'est pas des gens, ils ne peuvent pas agir comme ça.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 C'est elle -ce ça pour le peuple attendre. L'évangile, c'est tellement bon peuple haïtien matin. Nous pas voulons pas partager la là pour tout haïtien attendre l'évangile. Hein? Des années 86, pour arriver il y a un mm -hmm. phénomène de boule caoutchouc dans le pays. A. Tout le monde voit ça. Un haïtien prend un haïtien pareil. li. Mm -hmm. lui mette gaz dans le caoutchouc. Il mette le confrère. lui met du feu. à Vous voulez dire, son y a qui a fait ça. Ils sont des il y a des côtés qui vous dit que vous mangez bien de l'autre. Comment vous faites ça Vous vous dites que c'est un monde naturel qui vous fait ça. Ces derniers temps passons. Il y a des hommes qui sont venus dans le pays Ils ont tué des gens depuis la vente à Ils ont tué des gens qui prennent l'école. Ils ont tué des gens, ils ont tué des jeunes, ils ont tué des gens.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 Vous kidnappez les gens dans tout l'âge. Vous prenez les pauvres qui sont des chambres. Vous prenez les gens qui sont des médecins. Vous kidnappez les policiers. Vous kidnappez gens qui ki sont des chambres qui sont la chambres. Vous kidnappez les pasteurs. Vous kidnappez toutes les catégories. Moi-même, on l'a été kidnappé. C'est pour ça que je ne connais pas Je suis kidnappé. Bonne ben histoire passe. Bonne ben histoire. Comment est-ce que kidnappé là Raconte-nous. Ça passe. passé? Ma tout profiter dit, dire. qui a un problème avec mon chèque, pas seulement ma chèque, la m'a ay, Aïe, aïe, aïe, bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas seulement ma chèque, pasteur, ma chèque. Il y a l'autre bagaille. Non, non, rédit parole sans pasteur pour que tu sois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 Amen, Amen. Avant <coughs> <te> <coughs> de gagner mon chèque, je te l'autre outil. Amen. Et tu toujours là, toujours rouillé, toujours coupé. Aïe, aïe, aïe, mon Dieu. Tu es kidnappé moi-même. <laughs> et si je suis d'abord kidnappé, ce n'est pas moi qui te kidnappé originellement. Tu es kidnappé un pasteur dans l'église. Je mm -hmm. suis le bonjour. Dernier quelques frères fois qu'il a bien que là l'église a je dis à toujours moi dis oh on peut aller chercher pasteur à côté au kidnappé là il y a pas de moment de il y a pas d'impôts il y a pas de con qui me disait kidnappé là non mais la foi que un zoutime vient pour me consulter dis me lever et aller chercher pasteur moi rien n'attend là descend la prière bye bon Dieu il me dit, « Seigneur, bouche, faire mais oui Parce que, mouin, on a kidnappé un pasteur. Quand m'a a fait aller à l'épaule sur on un chrétien, venir dans la conférence en Haïti. Uh -huh. Quand m'a on fait un en chrétien au Canada, venir dans la conférence. Puis, c'est a toujours dit, « y a kidnappé nous en Haïti. Ouais. » Et, ils toujours <laughs> vini. <laughs> dit, a dit, « Où est-ce vous confiance nan en moi ?» Confiance en bon Dieu, mais non, moi d'abord, on va y confiance en bon Dieu, là. Empathie. Il y a 8 jeunes garçons qui partent avec moi pour aller chercher le pasteur. Je ne sais pas ce qui est le lien, non? Je ne sais pas qui est le Mais par la foi, je vais le chercher. Et si je ne connais pas ce qui est le je vais le raconter parce qu'il me semble incroyable. Incroyable. Ah je vais jouer un côté qui a une ramification à côté de le pasteur. Ils ont kidnappé. Ils tous les huit plus moi-même, fait neuf. Ils ont fouillé pour tout nous. Et puis, moi je ne sais pas comment ça va passer. Je ne sais pas qu'on Je six là-dedans où aller. Moi-même, avec je sept aller, moi-même, avec l'autre frère. Parce Car bon, non, c'est Pasteur Oudi, Pasteur le regardez, il semble à blanc. Il y a un GVRON, un pôle blanc. Je viens de connaître le blanc, blanc de l'église. Les gens qui conviennent de l'église, ils disent même blanc l'église, même la mission. Amen. <laughs> Parce qu'ils semblent blancs contre blanc. Vous imaginez qu'ils ont kidnappé ma compte blanc. Il <laughs> faut que y ait l'argent. Il a, a vendu 50 000 dollars américains, pas de bon goût. Hmm, Ça fait passer. 50 000 dollars, donc ce n'est pas jour et jour. Dia. Il y a raconté, il y a ramassé, il y a kidnappé les gens, il y a demandé gros l'argent. Donc sûrement, à l'époque, c'est que 50 000 dollars, ce n'est pas de cause pitié. Parce vous pire, par rapport avec la situation du pays d'Haïti, jour et jour, racontez-nous l'histoire, comment ça finit. Vous êtes disposé depuis la pou mm -hmm. pou pour mourir. Ouais, je dis à le 3 pour me dire que mourir. Hein Je ne suis pas là pour léger le dos de là. Dans le téléphone, il léger. Bye bye. Parce que je ne peux le tuer. Parce que je, que je, que je que 50 000 dollars américains. Mm -hmm. Ça, je vais pas dire pas bon pour faire des que guéri. pour Mais M. est en guérison. Faire des Je tout côté, même Jésus, pendant ja de jade Jet de Et Tout côté, oui. Tout kote, côté, tout y a des gens qui peur. Pendant Jésus, dans jade Jet de elle il dit, disciple, fais un voyage, sous moi, je suis parce que situation est difficile pour moi. Disciple, dormi, Jésus. Jésus, a en une deuxième fo. fois. Et mais on est Pasteur. Hein? On équipe frère patan <laughs> sa mavel, yon frère quand vi pète kouri tourner Yo pe. Dis-nous comment ça te fini. Est-ce que vous arrivé à libérer pasteur? Pasteur ou dit, dis yo yon met la gueule, il prèl chercher kobla. Mm -hmm. <laughs> Ave di, mais mi prêt bay la jan. Nous même nous vîn chercher l'autre pasteur. Est-ce que vous avez Là, je vais ce type maintenant. Je bah, ne obligé de la kidnapper. me monsieur, ça n'a pas occupé le saisissement. Je me dis, chef, kidnapper n'a pas la de monsieur non. Monsieur va l'idée de pour la l'idée Comme pour d'ailleurs c'est la l'idée de de me de l'idée lever de l'idée de de moi, c'est parce que moi, ne non Eh bien, je vais histoire de matin, je te Ah bon deux parce que Pierre est je vais bon, moi. Je vais pas faire ça, ça qui passé, parce que est Nous pas de 50 000 nous sommes sortis grâce à l'éternel des armées. Amen, Amen. alléluia. Alléluia. Laisse-moi suivre uh -huh. mon Dieu, fait ça le dim, me fait me répéter ça le dim, m'fais. me me Et puis nous tous les trois, nous sortons de uh -huh. ça. M'fais, c'est pas mon chèque là seulement bien. Aïe, aïe, aïe. mon chèque là pour une raison. Gardez jazz là, papa, ici. Ou comment vous mettez de jazz là dans le gym? Vous mettez mettez jazz là dans le gym, papa, ici. Pour jazz là, pas faire des gras sous-pop, mettre. Donc qu'on y a là face au Kembe Jazz là immédiatement bandi a venir c'est wash, wash, gaillé kaka bandi an ras. Me mon là parce que me que bon Dieu mm -hmm. a fait zem pour moi en fait zem pour moi même moi-même pour me coucher la caiment pour me barrasser sans blesser. Jamais. C'est bon Dieu qui fait pour le pondre. Mais là pour la chaque côté il passe le pour nous il faut marcher derrière me ramasser yo. Exactement. <laughs> Il va nous intelligencer pour nous couper tête de, de, de sécurité. Oui ou non oui. C'est ça, mon chèque, moi, à représenter. Je dis, vous ça? faites bah, ça Je ne sont pas quelque monde mauvais. Je ne pas provoquer gang. Est-ce que je vais provoquer Non. Je ne vais pas faire un discours Je ne vais pas parler mal contre gang ni contre chef la Mais Je vais acheter mon chèque. Ah, allez et pour nous on pas comprendre que c'est couyoun d'autre pour nous couper me dit c'est pour bandi à Natiel. Ah mais pas comprendre ou pour le couper comme couper couper avec nous dit Natiel pour bandi mais qui bandi Hmm. N'est pas bandi. Oui. Ne pas provoquer personne. Si bandi yo me ba kwè yo tellement fâché tant cou pastère. Hmm. Yo t'en financer, yo t'en financer gang <laughs> y'en a financé gang yo parce qu'elles ont participé dans tout président y'ont pas terminé ou gai machette pour couper pour cayer kakabadi c'est pour prendre bible et tandis que qu'au yo même a finance gang eh parce que le pasteur pérfacé là ouais quand on prend manchette parce qu'au même a finance gang non nous pas des nous sortir dans des sépérie comme tout le monde gang manchette ou acheter pour le vendre tout mais de ces pays j'ai gardé non non pasteur que forge non pas bataille pasteur Christian Emmanuel Sam mais actuellement là chargé pays a cherché, ça peut ça y est eh bien c'est Zamakbal, il vider dans 4 sépouille populaire. Pas <coughs> nous l'évangile là amen c'est au plus mauvais Go parce que euh euh euh Mm -hmm. Il dit, l'église là, nous même qui là, c'est machin nous nous, nous vînes vendre. Et puis, que nous vînes à 6h du matin, que nous vînes à 4h, machin à 4h, je fait nous payer taxes quand même. Ça parce que tu connais de moi. Ça, qu'on est de nous. Est-ce que les gens qui parlent comme ça? Eh, eh, tu es hypocrite, tu es saisi? Il faut <laughs> que Dieu gay pour étonner crise que Jacques gay les les ouais nous gay nous n'amen nous n'marcher sous yo. Vous dites pas ta mérité me, mettons échou dans bouché. À l'aise. Amen. Amen. Biblia dit par ta parole tu seras justifié. Amen. Et par ta parole tu seras condamné. L'on parle mal de un serviteur, bon Dieu, bon Dieu, chargez-le pour le payer ça. L'on veut dire que marché. Parce que l'on vient ici, c'est taxe qu'il faut payer. Je dit pas à monsieur ça, parce que c'est un imbécile, un imbécile n'apprend rien. Mais je dis ça pour l'autre monde. Ici, oui, son marché, je suis d'accord. On marché. Mais nous ne sommes pas venus vendre, hein, ça nous vient vendre. Ça vient acheter. Nous acheter. Mm. <rire> Et parce que vient acheter, yeah. nous tous là nous venons acheter. Yeah. Papa nous n'avons a pas de taxes pour ça acheter. C'est payer payé pour ça acheter. Là. Et ça pour nous payer, bon Dieu, paye le pour nous déjà. Il dit vin acheter. C'est parce qu'il a la Bible. Et parce que la Bible a dit vin acheter sans argent, sans l'or, sans rien payer. Ou vin acheter sagesse, vin acheter intelligence, Amen. vin acheter connaissance, Amen. vin acheter savoir-vivre, vin acheter éducation. Amen. Ou acheter yon latrie de bénédiction qui pral permet ou entre dans le royaume de Dieu. Madame, que ben manchet, nous boue akale. Eh? Hmm? Pas n'y jouet nan ça. Nous pas blie, papa ici, mafia kap si mes am, nous pas stèk participe dans tout le président Joune Jodia face à insécurité nous pa tande ou di waya pastefoge paste bataille paste christian emmanuel Sano père france col ah nous pas bio père madoche il a cherché actuellement là gros responsable l'église il a financé gang c'est pas conteneur il entre rentré zamakbal dans le pays d'haïti Filé manchette nous chrétiens parce que nous dans la guerre plus précisément on un directeur de marché cap collecté. moi c'est un distributeur de biens de la grâce de Dieu. C'est ça Bible, la Bible a dit. Ouais, pasteur, parce pas qu'on a rien dans la Bible du tout. Bible, la Bible a dit que c'est un dispensateur de diverses grâces de Dieu. vous venez ici à me dispenser comment pour vivre la carrière avec madame. Ou? Comment pour vivre avec Marie? Ou? Comment pour vivre avec Timounio? Comment pour vivre avec Guazinay? Comment pour respecter la loi pour la police, pas besoin de mettre mes sous Amen. Eh bien ça me fait. Oui. L'homme ici a du mieux que nous sommes capables. Nous apprenons, nous voyez petit tout l'école. Et quelquefois, nous prenons des toiles là-dedans, nous payons l'école pour eux. Oui. Ou vient acheter. Je ne viens pas vendre. Si le pasteur lui-même a coupé le cou, l'autre bon, cachette, il a dit à quelqu'un qui t'a Parce que ça est facile pour le passer. Regardez comment bien bonheur couleve là, dit Eve. Bon, dieu bai menti. Tu connais sous moi, je n'ai pas pu avoir Et puis Eve, d'accord. Eve, d'accord. Je ou vous même pour tendre parole, doit et gauche, capsot, ma bouche couleve. Et puis pour quitter l'esprit, je vais me laver tête au matin. Amen. Alléluia. L'homme joue nous et pour parler devant, dit ou même yon lave tête ou yon dit yes. Parce que si tète ou pas ta lave, ou t'as di bêtise dans pile de l'autre monde. Ou, ou t'as prend madame, même j'ai un camp de l'autre monde. Ou t'as prend marie, même j'ai un camp de l'autre monde. Ou t'as kembe tête ou, ou t'as dans politique, nous avons un de jeunes qui t'as chanté la matin, et dehors, t'as pied Nan boule ka ouchou. Parce que. Nous laver et tout et nous pas quitter le vide non nous mettez qui cherche qui précieux. Là, là. alors on a dit mais ça l'église là y est parce que les moins la mettre si manchette je je ne Beaucoup de gens pas l'avenir. j'aime pas l'avenir la croixade de l'Akai. Je pas la faveur. j'aime pas Je du tout. Parce que je pas faire confiance dans vous. Je pas entrer dans l'association des pasteurs, Je pas entrer dans la fédération de pasteurs, Parce que si je m'ont entré là-dedans, je m'ont pas faire sept tout pas tout. Amen. Je suis au vrai. Sept tout pas les nations. Je fait. Sept tout palais national sans parler, madame, pour qui ça, je ne sais pas. J'ai fait sept tout palais, après l'esprit, je dis à côté, mette pour yon C'est eux yo même qui n'a vendre zam, qui n'a vendre balle. C'est eux même qui n'a cité dans tout président. Je t'ai fait sept tout palais. En hum, criminel, yon. J'ai fait sept tout palais et le président mourir. Qui conscience eh. n'a pas gagné Aïe, j'ai gagné. Oui, mon ça il y pas un conscient, surtout j'ai a toujours un sur le monde aujourd'hui. Il a monde vrai. Continuez à parler parce qu'il n'y pas mon. À l'aise, il pas de vrai vrai. C'est dernièrement là, vous regardez Pastag sur Facebook. Seigneur, l'insécurité, le pays, sauvez-nous, Seigneur, protégez, Père pour vous. Il y monde vrai. Il y a un Il cité dans tout le président. Sous même table, ensemble avec mes sénèques, tout président. Mais après les seigneurs, l'insécurité. Le Alléluia, mon Dieu, mettez l'évangile là, tes garçons. C'est des démons nés humains. un contrôle tête. Alors, pasteur dit que c'est pour prier pour nous, il prier pour pareil. Aïe. <laughs> pasteur, ça a campé. Bakon avec un groupe, il y a 400 marouzo. Livoué 7 coups le sang de Jésus sur mon yo. Mmh. En 2021, je vois le monde qui a fait ma caca ça a eu toujours. Mes amis. Quelle poupoutrie Aïe, maman. Le sang de Jésus est versé à la croix. Amen. Pour quelle hein? Pour seule raison. <rire> et moi-même et je prouvais que le sang de Jésus n'a pas sauvé personne.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 Soudou vine dans l'église et puis c'est niézou qu'on saoua faire. Comment après ap hein? ap sauver sauvé. Oui. sans de Jésus, pas en boulette. Oui, quelle poupoutrie. Et poupoutrie, ça <rire> aurait. de Jésus, bi ou pourquoi j'en guéris personne? Non. Sand de Jésus, bi ou pourquoi j'en touye personne? Non. Il va me gazer gang yo et chat nous mettre sou yo. Bois calé, toutes ces poupoutries. Hein? Et jean ouachané a fait là. loi quand ça, a pays est fini, oui. Mes amis On t'a dit, c'est ça. ma campé là, vous voyez le sang de Jésus sur moi pour voir ça qui passé. Et puis ce n'est pas avec bâton bouché pour le dire, ou là vous voulez t'en délaisser tomber. tomber? Amen. <rire> hey. Après, <laughs> regardez-nous l'évangile. Pita, peuple haïtien, regardez-nous, c'est dans le bail-là. C'est dans le péristil, nous braler. Pita, pour poudre. Les sœurs de Jésus, biou. Biou qui côté Où j'aime faire biou Et mon chèque, je faire crash dans mon abandit. Pour à pasteur. Parce que là, on tire une boulette. Ce n'est pas bouche. Ce n'est pas mon qui tire une boulette, là n'a fait bouillon, non Mm -hmm. Les boulettes allaient, quand elles frappaient, elles faisaient guillir. Et puis, elles hey. tremblaient, ou même elles hey. battent en bouche, ou tant qu'on gros joco-joc, <laughs> tant qu'on a go gros gros cervelle, <inaudible> ou autre, les salles, j'ai jésus, bio. Quelle <inaudible> <Kale> poupoudrie! <inaudible> Tout à le sang de Jésus comme ça, quitter le de côté le tomber pour le faire bruit. Elle est pour faire bruit, ah oui L'autre en on balsa, même qui fait bruit à Non Oh oh. Quand les gens des monde sautent, mes amis Quand les gens des sont imbéciles, mes amis Et puis il a trompé mon mouns là? là. Achetez une petite bouteille parfum, pleine avec piments, oiseaux. Avec les recettes pour l'insécurité. Papa, ici, prends note, hein Avec acide. Uh -huh. hein? oui. Avec clo woks ensemble. soukel bien souke. Oui. Bandi apparaît sous piche l'angel. L'angel, exact. N'a pas saisonné les pi